Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, gestion d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où je vais vous emmener en visite d'appartement euh, d'un bien après rénovation. Avant cela, je vous montre simplement les parties communes de cet appartement. Une résidence euh, dans l'ancien avec un escalier, donc sans ascenseur, pas de projet d'ascenseur non plus, sans gardien, faible charge. Des parties communes tout à fait euh, propres comme vous le voyez. Et l'appartement en lui-même, donc il vient d'être entièrement rénové. Alors, je vous montre déjà l'entrée lorsqu'on arrive. Alors c'est un appartement qui avait assez, assez de place, il y avait des volumes intéressants. Alors pourquoi je vous montre cet appartement alors Il y a deux raisons principales. En fait, euh, alors déjà il suffit simplement d'un brin d'imagination, vous allez voir, puisque vous voyez il y a trois portes, et puis donc euh, de part et d'autre, il y avait les chambres existantes, hein, en fait, alors que la porte du milieu, euh, si on la voit bien, alors c'était un, un double battant et c'était en fait le, le salon, donc un salon un peu un peu d'une configuration assez atypique avec cette grande pièce de vie où on se trouve et puis cette, bah, cette, cette, ce prolongement, on va dire, ce salon. Donc, bah, vous l'avez vu, il suffit tout simplement de mettre une cloison, de mettre une porte simple et on a notre troisième chambre qui est toute trouvée. Avec, vous allez le voir, un espace de vie qui est bah, plus que suffisant pour installer voilà, des fauteuils, un coin télé, vous voyez de la décoration, bien sûr, tapis, etc., donc euh, ben, la, la configuration s'y prêtait assez facilement. Dès qu'on qu rentrait, on avait l'idée assez précise des trois chambres. Et puis en plus de cela, il y a une espèce de, de renfoncement avec une, une configuration, encore une fois, qu'on qu ne rencontre pas tous les jours. Donc de la place pour euh, installer une, une cuisine. La cerise sur le gâteau, c'est le petit balcon que vous voyez qui est exposé plein sud, donc là on, on prend le soleil, donc euh, bah, là encore une astuce toute simple, hein, de faire un, un peu de gazon synthétique et euh, une table de jardin et trois chaises, et là on va pouvoir prendre l'apéritif comme ça quand les beaux jours reviennent, puisqu'on est alors, au printemps, au moment où je fais cette euh, vidéo. Donc ça c'est la première chose, vous voyez, euh, quand vous rentrez dans un appartement, alors parfois il y a des, euh, il y a des travaux qui sont nécessaires, il y a des, des reconfigurations qui sont parfois euh, possibles et utiles, mais, euh, je le dire, la plupart du temps, ou dans au moins la moitié des cas, ben, voilà, c'est le, le genre d'astuce toute bête qui peut faire en sorte que vous créez une troisième chambre. Et je précise, c'est une troisième vraie chambre avec euh, plus de 9 mètres carrés et puis une, une fenêtre, comme la loi l'exige. Voilà, et je vous montre rapidement les euh, trois chambres. En tout cas, ben, le, le, le salon qui est à côté de moi, l'ancien salon qui a été config, reconfiguré, on va dire, en chambre. La deuxième chose que je voulais vous dire sur cet appartement et qui est vrai aussi sur, euh, sur d'autres... Voilà, je vous montre simplement l'ex-salon, bah le, on va dire, hein, et puis je vais vous montrer la, la cloison. toute simple, hein, qu a, qu a, qui a été créée par l'artisan avec un placard aussi. Chaque, chaque chambre a son placard, pas de jaloux. Voilà, le placard très, très important au niveau du rangement, une penderie, des rayonnages. C'est très recherché, apprécié par les locataires ou colocataires. Deuxième chose, ici on est à Lyon, 8e arrondissement. On est dans un endroit plutôt excentré. Alors, euh, quels sont les avantages et les inconvénients Alors, ben, plus vous vous excentrez, bien sûr, plus, plus vous avez un, un prix d'achat qui est intéressant. Et plus vous allez dans le centre-ville et plus les prix grimpent. Hein. Ça se, parfois, au fur et à mesure que vous, que vous marchez dans une rue, les, les prix au mètre carré euh, euh, grimpent. Donc, euh, premier avantage, c'est d'avoir un prix d'achat qui est un peu plus euh, bas que euh, la même surface en plein centre-ville. Ça a l'air assez euh, évident, mais il faut le souligner. Deuxième chose, alors c'était un appartement dans l'ancien, vous l'avez vu, mais dans un état assez correct. Donc euh, il avait été, j'allais dire malheureusement, rénové par les vendeurs, mais mal rénové, en tout cas pas de manière professionnelle. Donc il a fallu rénover ce qu'il avait déjà été, parce que ce n'était pas vraiment efficace. En tout cas, c'était dans l'ancien, donc ça c'est la deuxième chose. Mais si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'ici on ne parle que d'immobilier euh, ancien. Et euh, troisième chose, est-ce que ça peut nuire à la, au potentiel locatif Et c'est là mon point. Et en fait, et ben, vous avez beaucoup de personnes qui cherchent des appartements sans avoir le soir à rentrer chez soi en patientant une demi-heure, trois quarts d'heure dans les bouchons pour, euh, pour rentrer. Et ici, on n'est pas très loin du, du périphérique hein, de, de Lyon. Euh, vous avez un, un, un hypermarché qui est juste à côté et tous les petits commerces de proximité. Donc ça aussi, c'est important si vous, si vous souhaitez investir dans, une, dans un appartement excentré vous avez des points d'intérêt, il y a des hôpitaux par exemple qui ne sont pas très loin euh, il y a la ville de Bron alors la ville de Bron c'est limitrophe euh, à Lyon, si vous n'êtes pas lyonnais vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Bron, hein. enfin moi quand je suis arrivé il y a ça, plusieurs années maintenant c'est une ville que je ne connaissais pas qu'est-ce que vous avez à Bron comme centre d'intérêt ben, vous avez l'université en fait, hein. il y a Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et Lyon 2 a, euh, a une très grande partie de son campus qui est sur cette ville c'est vrai pour Lyon 1, qui est à une, un site à Villeurbanne, vous voyez, vous avez comme ça des villes euh, qui sont limitrophes et qui ont un, un énorme potentiel. Alors soit vous investissez dans ces, dans ces villes-mêmes, au risque de vous priver parfois d'une partie de la population, puisque ben, les, les étudiants ils viennent parfois de partout en France, et eux non plus n'ont jamais entendu parler de, euh, de Bron ou de Villeurbanne ou d'autres villes euh, potentiellement, ou alors c'est des villes qui peuvent leur paraître euh, moins euh, sympathiques que, que Lyon. Euh, que Lyon. Donc vous risquez de vous priver d'un potentiel locatif. En tout cas, vous voyez que en investissant de manière excentrée, là aussi, c'est là mon, le, le cœur de mon sujet. Là, vous avez non seulement un prix d'achat un petit peu bas et puis un potentiel locatif qui est tout aussi grand que ce soit de la part des étudiants qui ciblaient en fait. Il y a un, un autre appartement dans le même quartier qui, qui s'est rempli avec une étudiante notamment qui était à Bron. Donc les personnes regardent la carte quand elles ne connaissent pas et elles cherchent à l'arrondissement qui est plus proche de là où ils vont aller. Et euh, deuxième point, ce sont les jeunes actifs aussi. Qui, euh, qui circule en voiture notamment et qui euh, bah, cherche surtout euh, des appartements euh, voilà où on peut attraper le périphérique et, et sortir du périphérique assez facilement voilà voilà pour l'intérêt je vous montre pour finir la salle d'eau euh, qu'on n'a pas trop retouchée, en fait si elle était en, en état la salle d'eau qui est au milieu de l'appartement euh, euh, voilà avec des, du, du bois une cabine de douche toute simple qu'on a qu'on a juste relooké on a changé le pommeau et on l'a un petit peu modernisé, mais sinon, on n'a pas fait grand-chose dans cette salle de bain. Voilà, voilà pour l'intérêt d'investir dans un appartement excentré. Donc, si vous qui ciblez beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'investisseurs qui me demandent d'être au pied de l'université, ou à 5 minutes d'un métro, ou euh, voilà, dans un quartier un peu premium, et en cherchant la rentabilité aussi. Donc, j'ai envie de dire, ben, c'est soit on a un placement un peu patrimonial, avec un prix haut et qui, à mon avis, va rester élevé et qui va continuer de monter. Soit vous avez un appartement avec un rendement, avec un autofinancement, voire avec un cash flow positif mensuel de 100 euros ou plus, ça dépend, ça dépend de plein de paramètres. Mais c'est très compliqué d'avoir les deux et c'est en cela que moi, j'invite souvent les clients qui me sollicitent, les investisseurs à, euh, à, à s'orienter aussi ou en tout cas ne pas négliger les biens qui sont excentrés et qui recèle, selon moi et selon mon expérience, eh un potentiel locatif euh, tout à fait intéressant et qui, euh, qui, qui plus, euh, je vais dire, gage d'une de, de rentabilité et d'un autofinancement. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous invite à, à l'aimer, à la partager, si ça peut vous inspirer, peut-être que euh, vous qui me regardez, vous êtes dans un appartement en fait, qui se prête tout à fait une colocation, vous voyez... Et euh, voilà, juste en mettant une cloison. Et puis, euh, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour voir d'autres visites d'appartements comme celui-ci. Voilà, euh, vous voyez qu'il a été rénové. C'est des petits détails qui comptent. Je vois notamment les rideaux derrière moi. Vous voyez, ils ont été coupés sur mesure pour qu'ils tombent droit sur le sol. Bah, ça, c'est le genre de petits détails avec des coloris harmonieux, bien sûr, que vous aurez remarqué qui euh, séduisent les colocataires, qui, qui, qui donnent le charme à cet appartement, et qui va faire en sorte, notamment grâce à son petit balcon, vraiment qui est assez unique, euh, devrait avoir beaucoup de succès de manière assez rapide. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour les prochaines, si vous vous abonnez à la chaîne pour ne rien rater des prochains appartements. Au revoir.